Bonjour! Avez-vous remarqué que lorsque vous caressez un chat, vous vous sentez tout de suite plus détendu, plus apaisé? Eh bien, ce n'est pas une illusion, c'est tout simplement parce que le ronronnement des chats permet de faire baisser le taux de cortisol qui est l'hormone que l'on sécrète quand on est stressé. Donc, quand on caresse un chat, ça permet d'abaisser cette hormone, donc de nous détendre immédiatement, par la même occasion de favoriser un meilleur sommeil et des études montrent même que ça permettrait d'abaisser la pression artérielle. Donc si vous avez un chat, ne vous privez pas de le caresser, ça l'incitera à ronronner et ça vous détendra. Et si vous n'en avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. À très bientôt, prenez soin de vous et de votre chat.